Au bout du fil, j'entends ta voix, mais ma tête refuse de comprendre. Tu es trop bien, je ne te mérite pas, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Ma raison raccroche, le son est coupé, ma tête et mon cœur cessent de communiquer. Probablement un fusible qui lâche. En guise de sécurité Le tic-tac de l'horloge s'arrête Arrêt sur image Une photo de mariage Le souffle coupé La ligne en suspens Retour en arrière Mais ne pas comprendre, non Par la mort Ma tête est malade Ma tête est là, c'est ce de toutes ces salades La gueule de téléphone et la ligne à Ma raison et mon cœur sont séparés Tu m'as décapité Par là mon cœur, ma tête est malade et Ma tête est là, c'est ce de toutes Téléphonie à la ligne à série là où un texte au rasoir aurait échoué Tu m'as décapité Le son est lointain Je n'entends de la suite Qu'un mot sur cinq Et je ne peux prendre la fuite Car tes phrases s'enroulent autour de mon cou Comme un serpent cravate et son nœud qui coule Et mes yeux voient rouge, de ne pas pleurer Ma voix bute contre une boule qui l'empêche de passer. Parle à mon cœur, ma tête est malade. Ma tête est lassée, se de toutes ces salades. Ma raison étant sale, est en salle que tenait. Ne reste que mon cœur prisonnier, et pour le voir, parle à mon Parle à mon cœur, ma tête est malade Ma tête est lasse et secoue de toutes ces salades Ma raison est étant sale, capitonnée Il ne reste que mon cœur et pour le voir, prends rendez-vous Parle là mon cœur, ma tête est malade Ma tête est lasse et de toutes ces salades Ma raison est en salle capitaine, ne reste que mon cœur prisonnier. Et pour le voir, prend rendez-vous Au parloir